Bonjour. Nous allons étudier la vascularisation du membre inférieur. Nous allons donc commencer par la vascularisation artérielle. En fait, l'apport artériel du membre inférieur est assuré par deux branches de l'artère primitive. On reconnaît la l'aorte abdominale qui se termine en donnant les deux artères iliaques primitives, elles-mêmes vont se diviser en deux branches, l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne. Ces deux derniers vaisseaux sont responsables de la vascularisation du membre inférieur, mais c'est surtout l'artère iliaque externe qui sera responsable de la vascularisation de la grande majorité du membre inférieur, l'artère iliaque interne, participe à la vascularisation du membre inférieur mais uniquement au niveau de sa racine et de la région fessière. Nous allons commencer par euh, les branches de l'artère iliaque interne participant à la vascularisation du membre inférieur. Il s'agit en fait de ces branches pariétales, extra-pédviennes. L'artère iliaque interne participe à la vascularisation du membre inférieur par ses branches pariétales extra pelviennes Nous reconnaissons justement là l'artère iliaque interne euh, provenant de l'artère primitive elle-même, branche terminale de l'aorte abdominale. L'artère iliaque interne, là, en fait, va donner plusieurs branches collatérales destinées surtout euh, aux organes pelviens, ainsi qu'à la paroi du pelvis. Mais elle donne aussi des branches qui nous intéressent aujourd'hui, Dites extra-pelvienne pariétale, qui vont donc euh, sortir du pelvis pour aller vasculariser la région fessière et la racine du membre inférieur. Il s'agit de trois, il s'agit en fait de quatre branches collatérales de cette artère. Ce sont l'artère glutéale supérieure, l'artère obturatrice, l'artère glutéale. Inférieure et l'artère honteuse interne. L'artère glutéale supérieure et l'artère glutéale inférieure vont quitter le pelvis euh, en empruntant euh, la grande incisure euh, sciatique. Alors que l'artère obturatrice va quitter le pelvis en passant par le foramen obturé, par le canal du foramen obturé, ici laissé libre par la membrane obturatrice. Et aux interne va aller aussi participer à la vascularisation euh, de la racine euh, du membre inférieur. On reconnaît ici euh, sur cette vue postérieure le muscle piriforme qui va justement diviser euh, la grande incision sciatique euh, pour laisser euh, deux canaux. Le canal supra livrant passage ici à l'artère glutéale supérieure et le canal infra livrant passage à l'artère glutéale euh, inférieure. Donc ces deux euh, artères branches collatérales de l'iliaque interne jouent un rôle important dans la vascularisation de la région de la région fessière. Elles vont aussi s'anastomoser entre elles et s'anastomoser avec des branches provenant de la fémorale profonde. Et nous allons y revenir pour former un cercle anastomatique euh, autour de l'articulation de la hanche et au niveau de la région euh, glutéale. Concernant euh, l'artère obturatrice, on, on l'a isolée sur cette image et on voit ici son passage quittant le pelvis passant par le foramen obturé et destiné aussi à la vascularisation euh, de la racine de la cuisse. Voilà donc concernant les branches extra pelviennes de l'artère iliaque interne participant à la vascularisation de la région glutéale et de la racine du membre. Euh, la grande majorité par contre euh, de, du membre inférieur est vascularisée plutôt par euh, l'artère iliaque externe, à la fois par ses branches collatérales, mais surtout par sa branche terminale que nous allons donc étudier. Alors tout d'abord, euh, l'artère les... iliaque externe donne plusieurs branches collatérales destinées aussi à la racine de la cuisse. Il choisit de l'artère ici du psoas major, de l'artère euh, circonflexe iliaque profonde et de l'artère épigastrique inférieure. C ces branches collatérales de l'artère iliaque externe. Euh, prennent en charge une partie de la euh, vascularisation artérielle de la racine euh, du membre inférieur. Mais la grande partie euh, de la vascularisation de ce membre est assurée plutôt par la branche terminale ici, branche terminale de l'artère iliaque externe, euh, qui fait suite justement à l'artère euh, iliaque externe à partir de l'arcade crurale. Il s'agit de l'artère fémorale. Nous avons donc représenté ici l'artère iliaque externe en jaune et à laquelle fit suite l'artère fémorale à partir du ligament inguinal au arcade crural. Et, et étudier la vascularisation du membre inférieur, c'est surtout étudier justement euh, la branche terminale de l'artère iliaque externe et ses différentes branches collatéral et euh, terminale aussi, qui font suite à cette artère. Nous allons donc devoir étudier l'artère fémorale, ici en bleu, puis l'artère poplitée qui lui fait suite, puis l'artère tibiale antérieure, ici sur une vue antérieure du squelette jambier, et l'artère tibiale postérieure, sur la vue postérieure euh, de la jambe, puis euh, les, les, les branches euh, qui vascularise le pied. Il s'agit de l'artère médieuse sur cette vue dorsale et euh, de art des artères plantaires médiales et plantaires latérales sur le, euh, qui cheminent au niveau de la plante du pied. Donc euh, voilà ici euh, l'arbre artériel du membre inférieur. Donc euh, on l'a cité tout à l'heure, on le voit ici donc, euh, bien représenté, l'artère fémorale l'artère poplité ici au niveau du cropoplité, cachée ici par les os, puis le tibial antérieur et le tibial postérieur qu'on ne voit pas à ce niveau, caché par le squelette et puis l'artère pédieuse à ce niveau, et les artères plantaires au niveau de la plante. Nous allons commencer par étudier l'artère fémorale. L'artère fémorale a pour origine... Euh, l'artère iliaque externe, en fait, l'artère iliaque externe va changer de nom juste après l'élément le, le, ici en blanc, c'est l'arcade crurale le ligament inguinal. Dès qu'elle passe sous ce ligament, elle va donc changer de nom et portera dorénavant le nom d'artère fémorale qu'on est euh, en train d'étudier. L'artère fémorale donc a pour origine, L'artère iliaque externe euh, à partir du milieu euh, de l'arcade crurale, elle va donc décrire un trajet euh, au niveau de la cuisse euh, verticale jusqu'au niveau de l'élément ici en blanc, c'est euh, l'anneau du grand adducteur. C'est à ce niveau où elle va se terminer pour se prolonger par l'artère poplitée. Euh, le long euh, de la cuisse elle va passer par différentes régions que nous allons citer tout à l'heure en étudiant ces rapports mais, mais de, de, de son origine à sa terminaison elle va donner euh, plusieurs branches collatérales ces branches collatérales sont surtout euh, euh, représentées au niveau de la racine de la cuisse il s'agit ici de l'artère circonflexe euh, iliaque superficielle l'artère ici épigastrique inférieure superficielle, encore appelée sous-cutanée abdominale, les artères honteuses externes, ici la supérieure et là l'inférieure. Par la suite, la branche collatérale importante de l'artère fémorale, c'est celle-là, c'est l'artère fémorale profonde, qui est d'un grand calibre et qui va elle-même donner deux branches collatérales, juste après son origine, il s'agit là de l'artère circonflexe fémorale euh, médiale et l'artère circonflexe fémorale latérale. Euh, l'artère fémorale profonde va donner aussi, euh, au niveau euh, de, de la cuisse, des branches collatérales importantes qu'on appelle les artères perforantes et qu'on reverra euh, dans quelques secondes euh, sur une vue postérieure. Par la suite, l'artère fémorale ne va plus donner de branches collatérales de bon calibre au niveau de la cuisse. En fait, l'artère fémorale ne va que euh, passer euh, par la suite au niveau de la cuisse. Nous donnant que quelques rameaux différents, différents muscles euh, de la région. Et c'est à proximité de la euh, région du genou qu'elle va donner une euh, branche collatérale importante qu'on appelle la grande anastomotive du genou. Puis, elle se termine, comme on l'a dit, en regard de l'anneau du grand abducteur pour se continuer par l'artère poplitée. Vous avez ici les différentes branches collatérales légendées sur ce schéma. Voilà, nous voyons donc là, sur cette image, l'artère fémorale, avec ses différentes branches collatérales, et cette nomenclature qu'on a utilisé, est la nouvelle nomenclature. Si vous ouvrez un ancien bouquin d'anatomie, vous allez voir qu'on parle de trois artères fémorales. L'artère fémorale commune, l'artère fémorale profonde, et l'artère fémorale superficielle. En fait, dans les anciens bouquins, le tronc, là, qui part de l'arcade crurale euh, jusque là où se jette euh, euh, la veine interne, nous allons y revenir, euh, constitue ce qu'on appelle l'artère fémorale commune. C'est un, un court euh, vaisseau d'à peu près 4 cm de longueur qui va se diviser, lui, en artère fémorale profonde et en artère fémorale superficielle qui ne fait que passer au niveau de la cuisse. Donc, on parlait de, euh, du trépied fémoral, l'artère fémorale commune, l'artère fémorale profonde, euh, la même que celle qu'on a citée tout à l'heure, et l'artère fémorale superficielle. Là, euh, la nouvelle nomenclature est venue changer cette distinction en trois vaisseaux, trois Et on parle dorénavant d'une seule artère fémorale qui commence au niveau de l'arcade crurale, qui chemine au niveau de la cuisse et qui se termine euh, à hauteur de l'ameau du grand adducteur euh, et l'artère fémorale profonde euh, n'est plutôt considérée que comme une branche collatérale de l'artère fémorale vous avez donc reconnu là l'artère fémorale profonde et ces branches collatérales qu'on a citées tout à l'heure la circonflexe fémorale euh, latérale la circonflexe fémorale profonde et euh, euh, vous avez reconnu là les branches perforantes de cette artère fémorale qui traverse la loge des adducteurs et qui, va, et qui vont donc se retrouver euh, au niveau de la loge postérieure. Voilà donc euh, sur cette image l'artère fémorale profonde euh, cheminant au niveau euh, de la, la loge médiale de la cuisse donnant les branches perforantes. Ces branches perforantes sont bien visibles ici sur cette coupe. On les voit perforant la loge euh, médiale, pour se retrouver, comme on le voit ici, sur cette vue postérieure, au niveau de la loge postérieure. Ces différentes branches perforantes, en nombre de euh, 3 à 4, euh, vont s'anastomoser entre elles, euh, constituant donc une arcade, qui elle-même va s'anastomoser avec cette branche artérielle que vous avez reconnue, il s'agit de l'artère glutéale inférieure, donc euh, branche, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'artère iliaque interne sortant ici du pelvis sous le muscle piriforme. Euh, on voit donc euh, cette anastomose entre la première branche perforante de l'artère euh, fémorale profonde et l'artère glutéale inférieure. L'artère glutéale inférieure s'anastomose en elle-même avec l'artère glutéale supérieure. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un cercle artériel anastomotique très important autour de, de l'articulation de la hanche entre les branches extra -pélvienne de l'artère iliaque interne, la glutéale supérieure et la glutéale inférieure, et la fémorale profonde. Ce cercle artériel anastomotique joue un rôle important de suppléance en cas euh, euh, d'obstacle sur euh, les vaisseaux fémoraux. Concernant les rapports de l'artère fémorale, elle va donc euh, traverser plusieurs régions. Donc, contractons donc des rapports différents selon la région qu'elle traverse. L'artère euh, fémorale, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, fait suite à l'artère iliaque externe, là, juste après l'élément ici en vert, l'arcade crurale. Elle va donc euh, entrer en rapport avec les éléments de ce qu'on appelle l'anneau crural, euh, délimité ici par l'arcade crurale en avant, le pectin du pubis en arrière, et... Euh, Justement, cet anneau est divisé par la, la bandelette idiopectinée en une lacune musculaire pour le passage du psoas iliaque et une lacune vasculaire où passe justement l'artère fémorale. Donc, on, on reconnaît justement euh, cet anneau crural sur cette image avec ici euh, l'arcade crural, la bandelette idiopectinée avec la lacune musculaire pour le passage du, du psoas iliaque et la lacune vasculaire ici pour le passage de l'artère fémorale qu'on est en train d'étudier donc à ce niveau, au niveau de la partie euh, toute proximale euh, de la cuisse, donc au niveau de la racine de la cuisse l'artère fémorale va donc entrer en rapport avec euh, l'arcade crurale en avant le pecten du pubis et le pectiné le muscle pectiné à ce niveau en arrière et le contenu de l'anneau crurale représenté donc, médialement par la veine fémorale et euh, on voit ici latéralement justement la bandelette idiopectinée avec le nerf ici fémoral et là une branche du nerf génito-fémoral. Par la suite, l'artère fémorale va se retrouver là au niveau du triangle de scarpa. Le triangle de scarpa est euh, étant, là limité par le muscle long adducteur médialement et le muscle sartorus latéralement. Et elle gardera euh, ses rapports avec les vaisseaux et les nerfs euh, dont on a parlé tout à l'heure. Donc elle restera donc, latérale par rapport à la veine fémorale et médiale par rapport au nerf fémoral que vous voyez à ce niveau. En agrandissant l'image, on voit ici l'artère fémorale au niveau du triangle de Scarpa, entrant bien sûr avec les, les parois du triangle de Scarpa, où on connaît ici les muscles pectinés en profondeur, euh, le muscle non-adducteur, le muscle sartorius, et le contenu vasculonerveux, la veine fémorale en dedans, et le nerf euh, fémoral latéralement par rapport à l'artère. Au niveau du triangle de scarpa, l'artère fémorale est euh, couverte ici en superficie par le fascia euh, cribriformis et on reconnaît là la veine, sa veine interne euh, se jetant dans la veine fémorale au niveau du triangle de scarpa. Ici en vert, l'un des ganglions euh, lymphatiques de la région le plus haut situé, le ganglion de Bloquet. Par la suite, l'artère fémorale, euh, là, qu'on repère ici au niveau du triangle de Scarpa, va quitter le triangle de Scarpa euh, dans la limite ici inférieure et euh, déterminée par le croisement euh, du muscle sartorus et du muscle non-adducteur. Donc par la suite, juste après avoir quitté le triangle de Scarpa, l'artère euh, fémorale qu'on reconnaît à ce niveau après avoir coupé là le muscle sartorus, on voit ici sa, euh, son origine et là sa terminaison, donc on a dû le couper pour qu'on voit euh, l'artère la, fémorale passer au niveau de la cuisse, au niveau de la loge médiale de la cuisse, donc elle repose ici comme vous voyez sur les muscles adducteurs couvertes par le muscle sartorus qui est ici sectionné, retirer. Donc au niveau de la cuisse, l'artère fémorale va entrer en rapport en avant avec le muscle sartorus euh, qu'on a dû ici écarter par les écarteurs pour qu'on puisse la voir et en arrière par les muscles adducteurs. Elle chemine donc euh, successivement après avoir dépassé de ce qui est ici représenté en triangle vert le triangle de scarpa. Donc, dès qu'elle va dépasser le triangle de Scarpa, elle va s'engager derrière euh, le sartorius dans un canal ici représenté en vert qu'on appelle le canal des adducteurs. Donc, euh, couverte en avant et euh, médialement par le sartorius et reposant en arrière sur les muscles adducteurs. Euh, donc, euh, euh, pour euh, euh, récapituler, l'artère fémorale va donc passer par l'anocrural au niveau de la racine de la cuisse. Nous avons vu ces limites tout à l'heure. Elle s'engagera par la suite dans le triangle de Scarpa, puis dans le canal des adducteurs euh, qu'on voit là, donc justement sur cette coupe transversale, le canal des adducteurs, limité euh, en arrière par euh, les, les muscles euh, de la loge médiale, les muscles adducteurs, et médialement et en avant par le muscle sartorus. On reconnaît ici tout à fait en avant les différents chefs du quadriceps, et on reconnaît là l'artère fémorale euh, passant au niveau du canal euh, des adducteurs. Voilà. Alors maintenant, euh, on aborde l'artère poplitée, qui est justement la, la, la seule branche terminale euh, de l'artère fémorale. L'artère poplité euh, a pour origine justement l'artère fémorale. Elle fait suite à l'artère fémorale au niveau de l'anneau ici en vert du grand adducteur. On reconnaît là sur cette vue antérieure du genou le muscle grand adducteur qui se termine ici en dessinant, en délimitant ce qu'on appelle l'anneau du grand adducteur. Et l'artère fémorale qu'on reconnaît à ce niveau, donnant ici une naissance à l'artère grande Anastomotique du genou, va justement s'engager sous l'anneau du grand adducteur et c'est là où elle va se terminer, se prolongeant par l'artère poplité qu'on est en train d'étudier. L'artère poplité va par la suite passer en arrière donc on ne peut pas la voir sur cette vue antérieure, on va la voir sur la vue postérieure. Donc sur cette vue postérieure euh, du genou, on reconnaît bien sûr ici le fémur, là le tibia et là la fibula avec la membrane interosseuse. Et le muscle ici représenté, c'est le muscle grand adducteur, avec ici en vert, l'anneau du grand adducteur. Et c'est justement à partir de l'anneau du grand adducteur que euh, l'artère fémorale va se terminer se prolongeant par l'artère poplitée qui va donc par la suite décrire un trajet euh, presque vertical au niveau euh, du poplité, c'est-à-dire la région postérieure euh, du genou elle cheminera donc verticalement plaquée euh, contre le, le, le, le plancher du poplité, et va se terminer à ce niveau-là euh, juste au-dessus de l'élément ici en vert, euh, il s'agit de l'arcade du muscle solaire. Donc, L'artère poplité commence à partir de l'allant du, du grand adducteur, traverse euh, le creux poplité profondément et se termine à hauteur de l'arcade du solaire en se divisant en ces deux branches terminales, euh, l'artère tibiale postérieure et l'artère tibiale antérieure. Le long de ce trajet au niveau du creux poplité, l'artère poplité va donner plusieurs branches collatérales. Il s'agit des artères articulaires du genou supérieur, euh, au nombre de deux, la latérale et la médiale. L'artère articulaire euh, du genou moyenne, il n'en existe qu'une seule, et les artères articulaires du genou inférieur, au nombre de deux aussi, la médiale. Et la latérale, l'artère poplétée donne aussi deux branches musculaires destinées au muscle gastrocnémien, au muscle jumeau que vous avez reconnu là, le jumeau ici euh, médial et le jumeau latéral. Il s'agit des artères jumelles, encore appelées artères surales, la, la, la, la médiale euh, à ce niveau, et la latérale ici pénétrant dans le muscle jumeau, jumeau latéral. Les différentes branches collatérales qu'on vient de citer, en nombre de 7, de l'artère poplitée, euh, vont s'anastomoser avec les vaisseaux euh, en aval, c'est-à-dire les artères tibiales antérieures et postérieures, ainsi que les vaisseaux en amont, c'est-à-dire l'artère fémorale. Euh, ces différentes anastomoses entre les branches collatérales de l'artère poplitée, ainsi que les branches collatérales, de la, de la fémorale et des vaisseaux euh, tibiaux vont constituer un cercle artériel anastomotique du genou bien individualisé euh, sur euh, cette image euh, qui joue aussi un rôle de suppléance en cas d'obstacle par exemple au niveau de l'artère poplité le sang va pouvoir passer de l'artère fémorale euh, aux branches collatérales de l'artère poplité puis aux branches donc, euh, collatérales des artères tibiales antérieures postérieure court circuitant donc un éventuel obstacle de l'artère poplitée, c'est ce qu'on appelle justement une circulation de suppléance, exactement comme ce qu'on a vu autour de l'articulation de la hanche tout à l'heure. Maintenant, quels sont les rapports de l'artère poplitée L'artère poplitée va traverser une seule région, il s'agit du creux poplité ici, donc d'aspect losangique, limité là en haut, et euh, médialement par euh, les, le, le semi et le semi-membraneux latéralement par le biceps fémoral et en bas par les muscles euh, gastrocnémiens donc l'artère fémorale qu'on voit ici cheminant euh, plaquée contre le plancher du cropoplité entrera en rapport avec les parois du cropoplité elle va donc entrer aussi en rapport avec le contenu du cropoplité représenté ici euh, en arrière et latéralement euh, par rapport à, à, à l'artère par la veine fémorale et encore plus euh, latéralement et postérieurement par la terminaison euh, du nerf sciatique en nerf tibial et nerf euh, fibulaire commun. On voit là, là, là, la même chose sur cette vue en écartant ici les, euh, les, les, les parois du prépopulité. Et sur cette coupe transversale, on reconnaît ici profondément l'artère poplitée, postérieurement par rapport à elle, euh, les, euh, la, la, la, la veine poplitée, et la, la terminaison du nerf euh, sciatique en nerf euh, tibial et nerf fibulaire commun. Abordons maintenant l'artère tibiale antérieure. L'artère tibiale antérieure a pour origine, comme on a dit tout à l'heure, l'artère poplitée. à partir de l'arcade du solaire. L'artère tibiale antérieure, comme ça on l'indique, va justement devoir passer en avant. Elle va donc passer en avant de la membrane interosseuse, ici en vert, pour cheminer au niveau de la loge antérieure de la jambe. Elle chemine donc plaquée contre la membrane interosseuse au niveau de la loge antérieure euh, et va aller euh, cheminer jusqu'au niveau du cou du pied pour se terminer à hauteur de l'élément ici en vert. Il s'agit du rétinaculum des extenseurs, encore appelé ligaments frondiformes à ce niveau. Elle se termine en se continuant par l'artère dorsale du pied ou artère pédieuse. Au cours de ce trajet, elle va donner plusieurs branches collatérales. Surtout à son origine, il s'agit de branches dites récurrentes parce qu'elles décrivent un trajet récurrent. Du côté fibulaire, c'est la récurrente fibulaire et du côté tibial, c'est la récurrente tibiale. Puis tout le long de la jambe, elle va donner plusieurs petites branches collatérales destinées aux muscles de la région et à proximité de sa terminaison, elle donnera les branches artérielles, maléolaires, médiales et maléolaires. Et maléolaire latérale. Quels sont les rapports de l'artère tibiale antérieure Eh bien, cheminant au niveau de la loge antérieure de la jambe, elle va donc entrer en rapport avec les muscles de cette région. On la voit ici, l'artère tibiale antérieure, passant justement au niveau de la loge antérieure, entre d'une part les muscles extenseurs, donc les L'extenseur commun des orteils et le long extenseur du gros orteil, et le muscle tibial antérieur. Il est donc profondément situé contre la membrane interosseuse. Et donc, pour la voir, il faut écarter et là, les, les muscles extenseurs euh, du, du gros orteil et commun des orteils euh, vers le dehors, et le muscle tibial antérieur vers le dedans. Et on voit ici les écarteurs écartant ces muscles, permettant de voir l'artère tibiale antérieure, cheminant plaquée contre la membrane interosseuse, accompagnée de ces deux veines euh, satellites et d'une nerf euh, fibulaire euh, profond qui va l'accompagner tout le long euh, de son trajet au niveau de la loge antérieure de la jambe. Donc cette image représente donc la même chose. Sur cette coupe transversale de la jambe, on reconnaît ici la fibula, euh, le tibia et la membrane interosseuse entre les deux. Et on reconnaît justement l'artère tibiale antérieure qu'on est en train d'étudier, cheminant ici profondément au niveau de la loge antérieure, plaquée contre la membrane interosseuse, accompagnée de ces deux veines satellites et du nerf fibulaire euh, profond et couverte. Le, nerf, le muscle tibial antérieur d'une part et les muscles extenseurs du gros orteil et commun des orteils d'autre part. Concernant l'artère dorsale du pied, il est aussi appelé l'artère pédieuse. Son origine est représentée par l'artère tibiale antérieure à partir du ligament, ici en blanc, le ligament frondiforme, encore appelé rétinaculum des extenseurs. On reconnaît ici l'artère tibiale antérieure qui, une fois engagée sur le rétinaculum des extenseurs, change de nom et euh, on parle alors de artère euh, pédieuse ou dorsale du pied. A partir de son origine, l'artère dorsale du pied va décrire un trajet euh, oblique euh, en avant et en dedans jusqu'au niveau de la partie proximale du premier espace interosseux. Son trajet peut bien être déterminé par une ligne allant du milieu de la ligne intermalléolaire jusqu'à la partie proximale du premier espace interosseux. Tout le long de ce trajet, l'artère dorsale du pied va libérer plusieurs branches collatérales. On reconnaît donc là la première branche collatérale, c'est l'artère du genus du tarse. Puis elle va donner euh, à partir de son bord médial plusieurs branches collatérales dites artères tarsiennes médiales. Et à partir de son bord euh, latéral, elle donnera l'artère euh, tarsienne latérale. Puis un peu plus bas, l'artère arquée. L'artère dorsale du pied se termine euh, au niveau du premier espace interosseux, mais après avoir donné euh, sa dernière branche collatérale, représentée ici par la première artère métatarsienne dorsale. L'artère dorsale du pied se termine à ce niveau, en perforant d'ailleurs le premier espace interosseux pour s'anastomiser avec l'artère ici représentée en pointillé, l'artère l'antère externe. À partir justement de euh, sa, sa branche collatérale dite artère arché euh, vont prendre naissance euh, plusieurs euh, vaisseaux destinés aux orteils. Il s'agit des artères métatarsiennes dorsales du deuxième, du troisième et du quatrième espace interosseux. Concernant ces rapports, l'artère euh, pédieuse ou dorsale du pied, qu'on reconnaît à ce niveau, euh, passe profondément plaquée contre les os du tarse. Elle n'est donc couverte que par euh, la, la, ici le ligament frontiforme à son origine, puis la peau. Elle chemine entre ce tendon, s'il s'agit donc du tendon extenseur commun des orteils, et celui-là, le tendon extenseur propre du gros orteil. Elle est donc superficielle et euh, on peut même palper euh, son pot avec les doigts encrochés euh, qu'on place entre euh, le, le, le tendon là, du, de l'extenseur commun destiné au deuxième et celui du gros orteil. L'artère ici chemine superficiellement. Euh, on peut donc d'ailleurs, comme on a dit, palper son pot à, à ce niveau. On va maintenant aborder l'artère tibiale. L'artère tibiale postérieure, qu'on vous connaît à ce niveau, est la deuxième branche terminale de l'artère poplitée. On avait dit tout à l'heure que l'artère poplitée se divise à hauteur de l'arcade du solaire en artère tibiale antérieure, qu'on a déjà vue. Et maintenant, on va voir la deuxième branche terminale de l'artère poplitée, c'est-à-dire l'artère tibiale postérieure. Donc elle a pour origine l'artère poplitée à partir de l'arcade du muscle solaire. Il décrit par la suite un trajet vertical cheminant au niveau de la loge postérieure de la jambe, passant derrière ici la malléole médiale, puis s'engageant dans le canal calcanéen médial. On voit bien ici sa terminaison, euh, passant d'abord derrière la malléole médiale, puis euh, derrière ici le sustentaculum tali, puis sous le sustentaculum tali. Arrivons donc au niveau du canal calcanéen médial, qu'on voit bien ici sur la vue médiale, euh, après avoir coupé ici le rétinaculum des fléchisseurs, on voit donc ici l'artère euh, tibiale postérieure, au niveau du canal calcanéen médial, se terminant d'ailleurs à ce niveau par ces deux branches, euh, l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. Donc au cours de ce passage au niveau de la loge postérieure de la jambe, l'artère euh, tibiale postérieure va donner plusieurs branches collatérales, des branches collatérales récurrentes. Euh, donc euh, Les voilà, donc, une branche collatérale récurrente qui va euh, remonter vers le haut, participant à la constitution du cercle artériel anastomotique euh, du genou. Plusieurs branches euh, collatérales euh, destinées aux muscles de la région, euh, puis en bas, elle donnera une branche euh, malléolaire médiale, ainsi qu'une branche, ici on la voit bien, euh, calcanéenne. Mais la plus importante branche collatérale de l'artère tibiale postérieure est représentée par cette grosse branche qu'on appelle artère fibulaire, qui suit elle la fibula jusqu'au niveau de la malléole latérale. Cette artère fibulaire est de grand diamètre. Et d'ailleurs, dans l'ancienne nomenclature, on ne parlait d'artère tibiale postérieure qu'à partir de ce niveau-là. Ce tronçon-là était euh, dit tronc tibio-péronier. On considérait que l'artère poplitée se divise en artère tibiale antérieure et en tronc Et c'est le tronc tibio qui se divise, lui, en artère fibulaire et en artère tibiale postérieure. Actuellement, euh, la nouvelle nomenclature euh, veut que euh, l'artère poplitée se divise en tibiale antérieure et en tibiale postérieure, et on considère l'artère fibulaire euh, comme branche euh, collatérale de l'artère tibiale postérieure. Concernant ces rapports, l'artère euh, tibiale postérieure chemine au niveau de la loge postérieure de la jambe euh, entre les deux euh, plans musculaires on avait dit que au niveau de la, de la loge postérieure de la jambe il y a deux, deux couches musculaires la, la, la couche superficielle est représentée par le triceps sural qui est ici d'ailleurs écarté par les, par, les, par les écarteurs il s'agit des deux muscles gastrocnémiens et du solaire et la couche profonde est représentée ici profondément, on la voit donc là sur cette autre image, elle est représentée par le tibial postérieur et les, les, les muscles fléchisseurs, le long fléchisseur du gros orteil et le fléchisseur commun des orteils. Donc l'artère tibiale postérieure qu'on est en train d'étudier chemine au niveau de la loge postérieure entre ces deux couches, entre le triceps sural superficiellement et le tibial postérieur et les muscles fléchisseurs du gros orteil et les fléchisseurs communs des orteils profondément. On voit, justement, on voit justement bien euh, cela sur cette coupe transversale où on reconnaît ici euh, le tibia, la fibula, la membrane interosseuse ici en vert et on reconnaît ici euh, le triceps sural avec là euh, le solaire, superficiellement les gastrocnémiens et ici le euh, tibial postérieur et les deux euh, fléchisseurs, euh, fléchisseurs commun des orteils et les fléchisseurs euh, propres du gros orteil. L'artère tibiale postérieure qu'on est en train d'étudier, elle est là, elle chemine entre la couche profonde et la couche superficielle de la loge euh, postérieure euh, de la jambe, euh, accompagnée de ces deux veines satellites et du nerf tibial qui deviendra tibial postérieure. On reconnaît là sa branche collatérale principale, l'artère euh, fibulaire accompagnée et aussi par ces deux veines euh, satellites. Par la suite, l'artère tibiale postérieure va continuer son chemin vers le bas. Elle va s'engager sous l'élément ici en blanc, le rétinaculum des fléchisseurs, pour euh, finalement pénétrer au niveau du canal calcanéen médial, là où elle va se terminer. D'ailleurs, on la voit bien ici, au niveau du canal euh, médial, euh, au canal médial, où il se termine. On la voit ici au niveau de ce canal, après avoir coupé là le rétinaculum des fléchisseurs, et on voit qu'elle se termine à ce niveau par la branche plantaire médiale, l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. Au niveau du canal calcanéen médial, il est accompagné de, toujours d'une nerf tibial postérieur qui lui-même se termine à ce niveau par les deux branches plantaire médiale et plantaire latérale. Il est aussi accompagné au niveau de ce canal calcanéen médial par les tendons du euh, fléchisseur commun des orteils, du fléchisseur propre du gros orteil et euh, le tendon du tibial postérieur qui sont tous les trois représentés ici en vert. On voit ici la même chose euh, sur euh, cette autre image euh, où on a rendu transparent le rétinaculum du fléchisseur, où on voit les tendons ici en gris et le nerf tibial postérieur en jaune. On va maintenant aborder les artères plantaires, médiales et latérales. L'artère plantaire latérale est constituée de deux segments. Un segment oblique, euh, vers l'avant et euh, le dors, et puis un segment transversal. Le segment oblique part du canal calcanéen médial jusqu'en regard de la base du premier métatarsien. Puis commence alors le segment transversal euh, qui euh, dessine ici une une arcade et constitue donc l'arcade plantaire profonde. À partir de l'artère plantaire externe partent plusieurs branches collatérales. La première branche collatérale constitue ce qu'on appelle l'artère collatérale plantaire externe du sel qui est morté. Puis, à partir de l'arcade plantaire, euh, partent plusieurs branches collatérales dites artères métatarsiennes plantaires du euh, ici du quatrième espace du troisième puis du euh, deuxième espace et du premier espace à partir toujours de l'arcade euh, plantaire profonde partent des branches ici perforantes qui vont perforer les espaces interosseux et s'anastomoser avec euh, les artères interosseuses dorsales. L'artère plantaire externe se termine justement en perforant le premier espace interosseux pour s'anastomoser avec l'artère pédieuse. Concernant euh, l'artère plantaire interne, elle décrit un trajet rectilé euh, le long de la première colonne du pied euh, jusqu'au niveau de la tête du premier métatarsien. Elle donne euh, de, se divise en deux branches, une branche qui va aller euh, s'anastomoser là avec les artères euh, métatarsiennes plantaires du troisième et du euh, deuxième et du premier espace interosseux et une branche qui longe le bord médial euh, du gros orteil. Concernant les rapports, sur cette image du côté gauche, on a gardé le muscle fléchisseur plantaire, au court fléchisseur plantaire, on a retiré que la ponivrose plantaire. On n'arrive donc toujours pas à voir les, les artères plantaires externes ou internes, elles sont encore cachées par le fléchisseur ou le cofléchisseur plantaire. Après la résection du co fléchisseur plantaire sur cette image, on commence alors à voir l'artère plantaire externe qui chemine justement ici entre le fléchisseur ou le co fléchisseur plantaire ici réséqué et le carré plantaire, ou cher carré de sillus. Elle décrit par la suite son segment transversal qui passe sous les tendons du long fléchisseur commun des orteils. Euh, son segment oblique est caché partiellement par le muscle ici euh, abducteur du euh, petit orteil. Concernant l'artère plantaire médiale, il est caché ici par le muscle euh, abducteur du gros orteil et on arrive sur cette image à la voir après avoir retiré justement ce muscle, le muscle abducteur du gros orteil. Euh, au cours de ce trajet, l'artère plantaire externe et l'artère plantaire euh, interne sont respectivement accompagnés euh, des nerfs du même nom, le nerf plantaire latéral externe et le nerf plantaire médial au interne. On voit justement euh, sur cette coupe euh, transversale le niveau de passage euh, des différentes branches collatérales euh, de l'arcade plantaire. Concernant la vascularisation des orteils, elle est assurée d'une part et principalement par les branches collatérales plantaires branche de division des artères métatarsiennes euh, plantaires elles-mêmes provenant de la plantaire externe. Elle est aussi euh, assurée par les branches dites collatérales dorsales sur le, le, le dos du pied, euh, branche des artères euh, interosseuses dorsales elles-mêmes provenant de l'artère arquée, branche collatérale de l'artère pédieuse. Il existe en fait deux réseaux veineux, l'un superficiel, l'autre profond. Le superficiel chemine superficiellement par rapport à l'aponévrose musculaire. Il est représenté ici par la veine grande saphène ou saphène médiale. On voit par transparence, là à la face postérieure de la jambe aussi, la veine petite safène ou euh, veines, sa veine externe. Le réseau profond est représenté par les veines qui cheminent profondément par rapport à la ponivrose musculaire. Ce sont les veines dites comitantes qui accompagnent les artères préalablement étudiées. Ici sont représentées justement les différentes veines du réseau profond. Ils sont au nombre de deux par artère. Chaque artère est accompagnée de deux veines satellites dites committantes, sauf à partir de la veine poplitée. La veine poplitée est unique, elle accompagne l'artère poplitée, et la veine fémorale est unique, elle accompagne la veine fémorale. Ailleurs, il existe deux veines satellites de part et d'autre de chaque artère, ces différentes veines du réseau profond portent le nom des artères qui l'accompagnent et cheminent bien sûr dans le sens opposé, c'est-à-dire du distal à proximal. Le réseau superficiel, par contre, suit un trajet différent de celui des artères. Il est représenté par les veines cheminant superficiellement par rapport à la ponérose, et est représentée principalement par deux veines, la veine saphène interne ou grande saphène qui chemine tout le long du membre inférieur et la veine saphène externe ou petite saphène cheminant au niveau de la jambe. Ces deux veines prennent naissance à partir du réseau veineux très développé du dos du pied, puis commence par la suite la veine grande saphène ou saphène médiale sur la face médiale. De la cheville et la veine petite saphène ou saphène externe sur la face latérale de la cheville. On voit ici la veine grande saphène ou euh, saphène médiale qui, après sa naissance au niveau du dos du pied, va passer en avant de la malléole médiale puis va euh, cheminer juste sous la peau en superficie par rapport à la peau névrose au niveau de la face médiale de la jambe, puis du genou, puis de la face médiale de la cuisse pour se terminer en se jetant dans la veine fémorale. La veine petite saphène ou saphène latérale prend aussi naissance du réseau veineux dorsal du pied, puis passe ici au niveau de la cheville, mais cette fois-ci derrière la malléole latérale, puis euh, continue son trajet à la face postérieure de la jambe, en superficie par rapport à la peau névrose sous la peau, et se termine, au niveau du creux poplité, on perforant la ponivrose pour se jeter dans la veine poplitée. On voit justement ici euh, la veine grande saphène ou saphène médiale sur euh, tout son trajet. Et comme on le voit, elle reçoit euh, tout le long de son trajet différentes veines superficielles par rapport à la ponivrose qui vont se jeter à son niveau tout le long de son trajet au niveau de la jambe et au niveau de la cuisse. Elle se termine, comme c'est bien montré ici, euh, au niveau euh, du triangle de Scarpa, en perforant la ponivrose ici représentée, qu'on appelle fascia cribriformis. Euh, elle va la perforer, et là c'est bien, bien évident sur cette image, elle va perforer le fascia cribriformis pour se jeter dans la veine fémorale ici profondément située. La veine petite saphène ou saphène externe est bien représentée ici. Elle passe derrière la malléole latérale, chemine sur la ligne médiane de la face postérieure de la jambe, accompagnée ici d'une nerf surale. Elle. elle va donc monter vers le creux pour perforer la ponivrose et se jeter dans la veine poplité. C'est là où elle se termine. À côté de, ce, de ces deux réseaux superficiels et profonds, existent des veines qui font communiquer ces réseaux. D'une part, il y a des veines qui font communiquer les deux veines du réseau superficiel, c'est ce qu'on appelle les veines communicantes intersafènes, qui font communiquer justement la saphène médiale et euh, la saphène externe ou euh, petite saphène. Euh, et il existe aussi euh, des veines dites perforantes qui vont euh, partir du réseau superficiel, comme ici la saphène externe pour perforer la polyvrose et se jeter dans le réseau profond. On voit par exemple ici, en vert représenter la saphène médiale et en bleu euh, la veine fémorale. Eh bien, on voit là des, des veines qui vont perforer la polyvrose pour faire communiquer le réseau superficiel et le réseau profond. Sur ce schéma euh, très simple, on Là, donc, euh, représenté ici en jaune la peau, euh, là, la graisse, et puis en vert, la névrose, et en rouge, les muscles. Et puis, on a représenté ici en bleu juste sous la peau, le réseau superficiel, et là, le réseau profond, une veine profonde. Et ce qu'on a aussi représenté, c'est la veine qui fait communiquer les deux. On voit ici une veine qui va donc... Euh, traverser la graisse, perforer et traverser la ponyvrose, passer entre les muscles pour se jeter dans la veine profonde. Et ce qui est aussi à remarquer, c'est qu'au niveau des veines en général, et, mais aussi au niveau des veines communicantes ou perforantes qu'on est en train de voir là, existent, ce qui est ici représenté en noir, des valvules. Mais des valvules qui ne vont permettre la circulation sanguine que dans, que dans un seul sens, c'est-à-dire pour ces veines communicantes le sang ne devrait pouvoir circuler que du réseau superficiel vers le réseau profond et pas dans le sens inverse. C'est ce qui est représenté là, c'est ce qu'on appelle les valvules. Quand ces valvules vont devenir insuffisantes, euh, quand elles vont, c'est-à-dire, euh, subir l'action euh, vieillissement ou alors chez les personnes qui sont euh, euh, obligées de rester debout pendant de longues heures, eh bien ces valvules ne vont plus fonctionner correctement et le sang va euh, pouvoir passer dans l'autre sens. Et donc on aura une certaine quantité de sang qui va euh, passer plutôt du réseau profond vers le réseau superficiel. Donc le réseau superficiel va, chez ce genre de patients, euh, devenir bien rempli, c'est-à-dire qu'il va recevoir plus de sang que d'habitude. Le résultat, c'est ce qui est montré sur cette diapositive, donc voilà, donc des valvules ici qui sont devenues dites insuffisantes, donc le sang va passer du réseau profond vers le réseau superficiel, les veines superficielles vont donc se dilater, et en se dilatant, eh bien on commence à les voir sous la peau, ça commence à devenir visible sous forme de cordon. C'est ce qu'on appelle des varices du membre inférieur. Et si ces varices ne sont pas traitées, parfois ça peut même entraîner des lésions au niveau de la peau, des ulcérations au niveau de la peau. C'est ce qu'on appelle les ulcères veineux. Voilà. On va maintenant aborder les vaisseaux lymphatiques. Il existe, comme les veines, deux réseaux lymphatiques. L'un superficiel et l'autre profond Toujours par rapport à la ponévrose. Le réseau superficiel chemine superficiellement par rapport à la ponévrose musculaire et le réseau profond chemine profondément par rapport à la ponévrose musculaire. Le réseau lymphatique profond est fait euh, de conduits lymphatiques qui accompagnent les artères et veines profondes. Euh, ces vaisseaux lymphatiques vont se drainer dans les ganglions, ici populités profonds et dans les ganglions inguinaux profonds. Le réseau superficiel euh, suit les veines euh, superficielles, les veines saphènes, la grande et la petite veine saphène. Il est représenté ici par des, des, des lignes en noir qui euh, accompagnent ici la veine safène euh, interne et ici la veine safène externe. Euh, ces différents vaisseaux lymphatiques superficiels vont se jeter au niveau des ganglions superficiels poplités et au niveau des ganglions superficiels inguinants. Les ganglions ici sont bien représentés en bleu au niveau de du triangle de Scarpa superficiellement par rapport à la ponévrose profonde. Au niveau du triangle de Scarpa superficiellement par rapport à la profonde, on peut voir ici en jaune les ganglions inguinaux superficiels. Et on remarque qu'ils sont disposés tout autour de la terminaison de la veine grande saphène dans la veine fémorale. On peut les organiser en quatre groupes par rapport à deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre qui s'entrecroisent qui au niveau du point d'abouchement de la veine saphène au niveau de la fémorale. Donc on peut tracer cette ligne et on, on peut alors distinguer les quatre cadrans, le cadran inféro-médial, le cadran supéromédial. Le cadran supérolatéral et le cadran inférolatéral. Les ganglions de chaque cadran drainent une région spécifique. Les deux cadrons inférieurs drainent le membre inférieur. Le cadran euh, supéromédial et le cadran inféromédial drainent la région des organes génitaux. Euh, le, les deux cadrons supérieurs drainent la paroi abdominale. Et les deux cadrans externes drainent euh, en plus du membre inférieur. Drainent aussi à la région glutéenne. Ces différents ganglions, que ce soit du groupe superficiel ou du groupe profond, doivent être retirés quand il y a un problème de tumeur. C'est ce qu'on appelle donc le curage ganglionnaire. Voilà. Donc c'était la vascularisation du membre inférieur. Je vous remercie.